le tube de poudre. Une poudre fine, composée de particules plus petites que des grains de sable, est placée dans un tube transparent. Lorsque le tube est tapé contre le sol, de l'air est éjecté de la poudre. La matière en grains n'est jamais constituée que de grains. Elle contient aussi de l'air dont la proportion peut modifier le comportement de la matière.